As-tu un passé de migrant Connais-tu tes possibilités politiques Je suis Elisa Ferdin Azeko, étudiante en chimie technique à la Hochschule de Emden. Aimerais-tu participer à l'élaboration de la politique et exercer une influence sur la ville de Emden Alors, rejoins-nous. Le Conseil d'intégration de la ville de Emden, créé en 1992, représente les intérêts politiques des personnes issues de l'immigration. Il représente les immigrés auprès du conseil et de l'administration de la ville de Emden. De plus, il contribue à renforcer la cohésion en société et promouvoir à cet effet la démocratie. Le samedi 12 mars 2022 auront lieu les élections pour le nouveau conseil d'intégration de la ville de Emden et nous t'encourageons vivement à voter ce jour-là. Même si tu n'as pas de passeport allemand, donne ta voix à l'équilibre politique et élis tes représentants pour le Conseil d'intégration. Une occasion pour toi de participer à la vie politique de ta ville.